Et maintenant, déclaration de député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis fière d'annoncer que la semaine dernière, la Ville de Seaport a organisé le 25 e anniversaire du Festival d'agriculture. Ce festival annuel est un événement rempli de plaisir qui donne l'occasion aux élèves d'en apprendre plus sur l'agriculture et la conservation d'eau. Cette année, l'événement a attiré de nombreux élèves de la quatrième année qui représentaient 14 écoles dans ma région. L'objectif de ce festival consiste à encourager les élèves à en apprendre plus et comprendre plus de choses sur l'agriculture. Ces bénévoles incroyables ont non seulement aidé les élèves à en apprendre plus, mais ils leur ont aussi donné de bonnes connaissances au sujet des producteurs agricoles et comment les producteurs agricoles sont de bons intendants. Ces élèves n'ont pas nécessairement l'occasion d'être familiarisés avec des animaux sur la ferme, donc ils peuvent savoir d'où viennent leurs aliments et comment, comment on fait pour élever les animaux. Le festival, cette année, a organisé de nombreuses démonstrations sur la sécurité des animaux et a aussi examiné l'élevage de, de la volaille, par exemple. Donc, cette collaboration, qui dure 25 ans, a vraiment aidé les enfants de la région de de perth J'aimerais bien remercier la région et je leur donne de bonnes années de réussite. Leurs efforts sont tellement importants et valorisés. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres déclarations des députés? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire quelque chose de positif au sujet de ce gouvernement libéral. Il n'y a rien de mal à dire merci et il y a une annonce du gouvernement qui va profiter à ma collectivité. Dans ce cas-ci, c'était le résultat d'une négociation entre Uniford et Ford. Uniford ne voulait pas conclure un nouveau contrat à moins que Ford s'engage à créer un nouveau produit à Windsor. Foy a demandé au gouvernement provincial et fédéral de prouver qu'il valorisait un joie dans le secteur de l'automobile. Le résultat, c'est un partenariat qui a donné lieu à un investissement de plus d'un milliard de dollars et l'Ontario va investir un milliard de dollars pour le gouvernement fédéral. J'ai été invitée à l'annonce et j'aurais bien aimé d'y participer. Ils étaient dans ma circonscription. Mais en fait, j'étais un journaliste en septembre des années 1980, lorsque Pierre-Eliott Trudeau a couper le ruban pour cette centrale. Comme vous le savez, Windsor est vraiment le berceau du secteur automobile du Canada, donc j'aimerais mettre de côté nos différences partisanes. J'aimerais remercier publiquement M. dugo le ministre du Développement économique et de la croissance, la première ministre Wynne, le gouvernement fédéral, Ford Canada, et surtout, leur leadership dont on a fait preuve d'une afin de faire une annonce, afin de, de faire cet investissement important pour notre négociation collective. Comme ma chef Andrea Horworth l'a dit, les députés, les, les travailleurs méritent d'avoir une protection qui va les protéger contre des pertes d'emploi futures. Merci beaucoup. Député de Typical North. J'aimerais emboîter le pas à mon honorable collègue de Windsor et j'aimerais aussi féliciter le gouvernement libéral, surtout la région de Thibault-Nord. J'aimerais vous dire, Monsieur le Président et mes propres résidents, 1,7 milliard de dollars d'une valeur de développement. Et cela se produit en ce moment. Par exemple, Monsieur le Président, il y a eu 9 millions de dollars pour le joyau d'une installation étudiante dans une certaine région de ma circonscription, les gens en profitent et je vais le détailler un peu plus tard, il y a aussi le ministre des Transports et de l'Infrastructure, puis un nouveau arrêt pour... Le transport en commun de Flinch, c'est vraiment un projet qui a exigé beaucoup d'investissements. Il y a aussi huit nouveaux arrêts sur la ligne Kipling et il y a environ une installation de 420 millions de dollars qui va s'élargir et en fait cela va quadrupler l'hôpital. Il y a, par exemple, des départements d'urgence, des unités cardio-respiratoires et bien plus. Monsieur le Président, quand on discute de soins de santé ou d'éducation ou d'infrastructures, eh bien... La région d'Étibuque-Nord est vraiment en train de faire de bonnes choses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis fier de me lever aujourd'hui afin de commémorer la tragédie et le triomphe de la crête de Vimy. Dimanche, les Canadiens se sont rassemblés afin de célébrer une victoire et pour se rappeler de ceux qui ont perdu leur vie et qui ont fait cet ultime sacrifice. L'école secondaire publique Marks, de ma circonscription, a collé des rubans blancs sur un pont dans ma région. Et les cadets vont se rendre à la crête de Vémy en novembre. Depuis Meletik et les légions de Meletik ont commémoré cette journée spéciale juste à l'extérieur du pont. Et j'ai pu participer participé à cet événement avec mon mari, ancien militaire, et son père avec ma fille aussi. Son père et son grand-père ont servi dans les l'école. Son grand-père grand -père a servi pendant la Première Guerre mondiale et aussi à Vimy. Une jeune fille de ma circonscription a pu se rendre à la classe de Vimy la semaine dernière. Elle s'appelle Adrienne Winchester, et elle s'est rendue... Et elle fréquente une certaine école secondaire. Et la dire à Adrienne, et parmi les 10 000 jeunes personnes qui se sont rendues à la classe de Vémi dimanche dernier que nous apprécions le fait qu'ils ont reconnu cette journée aussi importante et nous sommes reconnaissants envers le fait qu'ils portent et continuent à porter ce flambeau. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Merci, Monsieur le Président. Yeah. J'étais à Gorpe, en l'île de Manitoulin, et je visitais une école publique. L'école est l'une des 10 écoles sur 1700 demandes qui a gagné 25 000 dollars. De Staples Canada. Cela fait partie d'un concours annuel qui intègre un projet spécial à l'appui de l'environnement. Monsieur le Président, lorsque je suis allé voir ces classes de quatrième et cinquième année, tous les élèves souriaient. Cette classe élève du saumon et va les libérer dans le lac huron. Non seulement ce projet obtient l'appui de l'école, mais aussi de toute la collectivité. J'ai vu que tous les députés se joignent à moi pour suivre le cheminement de ces semences sur YouTube. Non seulement cette école a un projet créatif qui appuie les pêcheries locales, ils ont aussi créé un projet de recyclage et un jardin scolaire. Tout le travail effectué dans cette école enseigne à une nouvelle génération, comment devenir de futurs écolos. Je voudrais remercier l'enseignante Jennifer et tous ses élèves, aussi le directeur d'école, les maires, M. Garlinski de Staples Canada, et aussi un club de saumon sur le travail acharné sur ce projet. Comme nous l'avons dit hier, go green et félicitations. Merci, Monsieur le Président. En tant que Polonais canadien je suis honoré de me lever dans la Chambre aujourd'hui afin de commémorer le 75e anniversaire du désastre aérien. Pour les gens de Polonie, Katyn est un exemple des actes criminels contre la nation polonaise. En avril et mai 1940, plus de 20 000 Polonais ont été tués. Cela a les rangs des militaires polonais et aussi les académiciens. Monsieur le Président, cet événement tragique revêt une importance personnelle pour moi. Tous les ans, je me souviens des deux grands-oncles qui ont été tués à Katyn, et aussi mon collègue le député de Kingston et des Îles. Elle avait aussi un grand-oncle qui a été assassiné là-bas. Leur perte me rappelle des horreurs de la guerre et du prix trop élevé de la justice. Nous devrions nous souvenir de toute forme de haine et cela devrait renforcer notre engagement à l'égard de la paix. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour aussi commémorer les 96 86... personnes y compris le président polonais et aussi son épouse qui, ont été tués dans ce désastre en 2010. Ce désastre est survenu alors que des représentants du gouvernement étaient en route afin de commémorer le 75e anniversaire du massacre. Leur avion s'est écrasé. Et dimanche dernier, la première ministre Wynne et un autre député et moi-même ont marché avec le consul général et bien d'autres membres de la communauté balanaise. D'une église à un monument polonais à High Park. C'est un événement très important pour la communauté polonaise qui a démontré l'importance du massacre à Katyn. Ce sont deux tragédies qui ne seront jamais oubliées. Député de Merci, Monsieur le Président. La société. Pour les malentendants offre des services très importants et se portent à la défense de plus de 36 000 clients partout en Ontario. Par le passé, j'ai travaillé avec le conseil d'administration de, de cette société en Ontario et je sais à quel point les Ontarios comptent sur les services qui sont offerts. Voilà pourquoi je suis attristée de voir le conflit qui perdure et cela touche négativement ces personnes. Depuis cinq semaines, ces travailleurs Malentendants ou qui ont des handicaps ne peuvent plus travailler. Cette situation touche les gens parce que les personnes malentendantes n'ont pas d'interprète qualifiée et perdent des occasions d'emploi. De plus, ils perdent accès à des rencontres qui sont importantes pour leur santé, leurs finances et tous les aspects de leur vie. Les personnes sans emploi n'ont pas de professionnels qui peuvent se porter à leur défense, et cela ajoute aux désavantages qu'ils ont déjà lorsqu'ils cherchent des emplois. Les personnes âgées qui sont malentendantes vivent en isolement et ils doivent aussi être confrontés à des problèmes de santé chroniques. Lorsqu'il y a un père malentendant, qui a le cancer, il n'a plus de service d'interprétation depuis des semaines. Le fils a dû prendre le congés pour interpréter pour son père pendant des réunions avec des oncologues. Il essaie d'interpréter des questions médicales complexes et il n'est pas qualifié pour le faire. Et c'est malheureux pour ces personnes. J'aimerais exhorter le gouvernement à faire tout ce qui s'impose afin de mettre fin à ce différent et on devrait se concentrer sur l'importance de ces services pour ces Ontariens. Député de mississauga streetsville Monsieur le Président, il y a le, le mois de Parkinson en avril. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui touche le mouvement. Le mouvement est contrôlé par la dopamine, un produit chimique qui transmet des signaux entre les, nervos, les, les nerfs et le cerveau. Lorsque les cellules qui produisent la dopamine meurent, les symptômes de Parkinson se manifestent. Cela touche bien plus que le mouvement. Cela peut toucher les discours, l'alimentation et d'autres changements cognitifs. Il n'y a pas de cause connue pour la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, 40 000 Ontariens environ vivent avec cette maladie. Alors que la population de l'Ontario vieillit, le nombre de personnes qui souffrent de Parkinson va croître, tout comme les cas de démence et de dépression clinique chez les gens qui souffrent de cette maladie. De nombreux médicaments peuvent répéter l'action de la dopamine. Ces médicaments aident à réduire la rigidité des muscles, améliorent la coordination du mouvement. Aussi, le fait de composer avec cette maladie implique aussi de la bonne nutrition, une vie active, la sécurité à domicile et d'autres options qu'une passion de carpentine et d'autres choses que sont, dont le médecin va discuter. En Ontario, Parkinson Canada offre son groupe de soutien et à plus de 8 000 familles tous les ans. Partout au Canada, la société Parkinson Canada fait en sorte, fait en sorte que personne n'est confronté à cette maladie seule. Merci beaucoup. Député de Simcoe Nord. Merci, M. le Président. Il me fait plaisir aujourd'hui de féliciter mon concitoyen et un défenseur collectivité, Annabel Slade. Elle a été nommée à l'Ordre du Canada. Je suis emballée de reconnaître cette réalisation en 2017. Cela marque à la fois le 150e anniversaire du Canada et le 50e anniversaire de l'Ordre du Canada. L'Ordre du Canada est l'un des prix les plus prestigieux pour les civils du Canada. Seul, il reconnaît des réalisations réussies, un dévouement envers la collectivité et un service à la nation. Sa citation se lit comme suit, « afin de favoriser une passion à l'endroit des sciences et de la nature pour toute une génération d'enfants canadiens ». Je connais Annabelle depuis de nombreuses années. Sans aucun doute, elle est une militante qui obtient des résultats. Elle a co le groupe environnemental Ladies of the Lake. Ce groupe est aussi ouvert aux hommes, mais elle remarque que les femmes ont une manière différente de faire des choses. Le modèle latin pour l'Ordre du Canada signifie qu'ils désirent un meilleur pays. C'est vrai aussi pour Annabelle. Elle a un engagement réel à l'égard de notre collectivité et de notre environnement local, mais aussi pour le bassin hydrographique du lac Simcoe. C'est convenable de célébrer cette réalisation à l'Assemblée en avril, le même mois que nous célébrons le Jour de la Terre. Je veux remercier tous les députés et j'aimerais profiter de ce moment afin de vous donner un rappel que nous avons des comptes de mots sur le nombre de minutes permises. Je déteste vous interrompre si vous discutez de bonnes nouvelles ou si vous consacrez une déclaration à un ami cher, mais je demande à tous les caucus de dire à tous les députés que le temps permis pour ces déclarations sont une minute et demie.